Hey, yo tout le monde, c'est Ousse 30 on se pour une nouvelle vidéo. Vidéo là, c'est Minecraft pour une fois. Et je vais vous présenter un monde ultra sécurisé, la map sera en description. Mais attention, c'est pas Minecraft Java, c'est Minecraft Mojang. Partir, regardez. Et euh, vous avez juste à télécharger le lien, Mediafire Après, vous cliquez sur. Euh, bah, vous cliquez sur ouvrir le fichier. Et bah. Après. Euh, ah oui. Après, ça, normalement, comme image, ça va vous. C'est une image Minecraft. Quand vous allez cliquer sur ouvrir le fichier, ça va vous mettre directement. Et pour euh, certains ça met yes ou no. Il faut, faut mettre yes sinon la map ne sera pas arrivée. Euh, J'ai déjà mis une planche de reste juste avant, c'est normal. Bah, hein, vous inquiétez pas. C'est parce que euh, euh, le youtubeur, euh, le créateur de la map. Je vais juste ça. Normalement, ça devrait ça, vous savez que c'est. Voilà, ouais. on va mettre ça et ça, et normalement, mince, ah bon ça c'est cool. on doit ouvrir, mais le créateur a fait ça pour fermer, et ça ferme pas là-bas, du coup on est obligé de remettre une torche, donc là, c'est bien, regardez, poisson, poisson, alors là, pour le code, bon. je, je connais le code. Et si vous écoutez bien, un piston. J'attends qu'il voilà. disparaisse. Vous allez voir, un endroit là un bug, mais vous inquiétez pas. Vous pouvez euh, arranger ça. Oh, mais non! Il faut tous porter vers là. Donc, regardez. Et si vous pouvez prendre votre ami? On peut pas. Ah, bah, si. Je regarder. C'est comme une plate de détection. Il faut que les deux lampes s'allumer. Alors, là, le code, c'est comme un pavé numérique. 4, 2, 6, 8 euh, s'il y en a ou il y en a euh, c'est euh, j'ai pas osé mais bref préfère... avant ah, voilà. Donc euh, vous avez juste à casser ici euh, d'accord Est-ce que je peux faire un encore rush Donc ici euh Normalement, ça doit vous jeter, mais il n'a pas fini le système de restons ici. Donc ici, normalement, dans, dans il faut courir, arriver plus rapide mais après, j'ai perdu 0,1 Alors là, ce qui est plus chiant, c'est regarder. Plein de pièges. Mais ce qui est bien et ce qui est chiant faire, c'est... Il faut mettre la laine rouge euh, vert ici. Donc vous voyez, quand Kou va mettre la laine verte là-bas, bah ça va pas activer tout de suite vu que là j'en en a pas. Du coup, il faudra mettre les deux laines vertes. C'est énervant. Je vous conseille de pas spammer, sinon. La hein. fois, j'ai spammé, je suis restée une heure sur euh, la laine orange. Hein. Vous voyez, ça active par là, on va mettre la laine verte. Ça va plus rapide comme ça qu'en ce moment. Déjà pour prouver que c'est la laine verte, regardez l'activer et quand je passe ici je rien et ici je vous conseille de le mettre dans l'ordre si vous voulez vous enseigner mais moi je peux pas c'est comme ça voilà je vais vous faire montrer euh, faites très attention par exemple, si vous n'avez pas ça, il vous faudra une pioche. Donc là, c'est la iron block, la piste, là c'est un block et là c'est golden apple. Et regardez. C'est pas magique. On entend un piston. Et c'est un code basique. Non. Non! Et regardez. La lumière s'allume. Oh, voilà. Observe. Yo, on vous répète. Ça veut dire. Les répéteurs. Il y a ne jamais ignorer les complètes. Là, c'est depuis comme ça, depuis comme ça, depuis comme ça, depuis comme ça. Regarde. Deux clics comme, ça. comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, c'est l'inverse. C'est comme ça. Comme ça ça comme ça comme ça, voilà. comme ça. et après à ah, ici c'est là où ça bug donc là euh, il nous a mis une fiole d'XP par exemple on va se mettre en slash game okay. On peut pas regarder, par exemple, je vais ça ça, j'enlève le N, On peut pas regarder. Mettez euh, comme vous voulez. Vous allez remettre là-dedans. Vous allez venir. Regardez, 5. 5. Et là, je peux. Là, il faut écrire ce qui est euh, yaga... zou... ah. okay. Donc Là, ça. Mmh. Et par contre, là, ça marche pas. Du coup, moi ce que j'avais fait, c'est... C'est quoi ça Attendez, est -ce que... Moi ce que j'avais fait... Ouh ah voilà Ça J'avais pris le bloc de la piste je l'avais mis ici, et j'avais juste gardé le coffre. Après, ici, j'avais fait ça... Tac avait fait ça toc et là donc euh, il l'avait pas fini c'était le restant c'est pas grave ah, moi ce que j'avais fait c'est une petite décoration comme ça attends je vais voir si on peut C'est quoi, tu vois Je sais plus, c'est quoi, tu vois Ah oui, c'est vrai Ah non euh... Ah bah ben, si, j'avais raison, alors Je vais voir si un peu... Ah mince, il peut pas Donc, euh... On reste longtemps comme ça, normalement c'est un vous pépé. Non, donc on peut pas. Et ici, ce qui est marrant, vas attends. Voilà. C'est qu'il voilà. vous faut quand même des tâches de reste. Il y a tellement de... C'est moi qui me trouve que... que c'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est regarder... papier pardon de par on peut prendre cela. Voilà, vous prenez changer une... euh, je la posé je, vais prendre je le prends cela je prends par exemple vous voyez mon skin et eh bien, vous allez voir changer le carnet euh, on va mettre le truc que rouge Vous voyez juste au-dessus. Bon vas-y. Ouais, par exemple, on va poser ça. Et vous allez voir, c'est magique. Je vais changer ça, je vais mettre jaune. Ça je vais mettre vert. Ah non, c'est pas ça. Ça je vais mettre jaune. Regardez. Et Normalement, c'est pas de conneries Regardez, c'est bien ce que j'avais choisi. Attendez, deux secondes. Voilà. Donc, ah non, c'est vrai que Vous allez juste appuyer. C'est trop En vrai, moi, ce que j'ai plus kiffé, c'est Si vous mettez du charbon, une jambe comme ça. Voilà, c'est là. Donc, normalement, c'est pour un cuir. J'ai peut-être pas mis. Et voilà ça cuit. Euh non voilà. Regardez ça là ça consomme le charbon. C'est trop bien en vrai. Ici ça. Cuit. Euh, voilà. Voilà. C'est trop bien. Alors ici c'est trop bien. Je veux du poulet. J'ai du poulet, je veux du poisson. J'ai du poisson. Et regardez. Je veux une pomme dorée. J'en ai reçu une. J'en veux une autre. Toujours 64. C'est trop bien. Alors, on passe au plus... au meilleur. Là, vous voyez, il rien dans le chest. Alors, vous visez le coffre avec les épées. Vous avez entendu, deux pistons. Vous mettez euh, euh, un faucon, et voilà. C'est trop bien. Moi, ce que je fais, c'est mettre comme ça. Comme ça, comme ça, J'ai juste appuyé. Allez. Je vais garder le meilleur pour la fin. Craig, ouais, Stone. Comment j'en ouais, ai fait Ouais, j'ai perdu. Craig, Stone, j'avais raison. C'est que j'étais bien comme ça. Ici, je prenais... Et là, c'est le cinéma. C'était Podcorn. C'était une tête de clé. Après, vous avez juste à l'air posé un coup et ta plaque. Et le meilleur truc, vous voyez là, je vous ai présenté là. Voilà. Donc on ici. Subi sur les jeunes. Alors, on mise là, mais une lampe qui s'est déjà allumée derrière. Base. Oh, je fais ça comme ça. et voilà et ici c'est bien pour la sortie elle est comme ça mais le de stream euh, il n'a pas fait assez longtemps ce que je vais vous dire c'est regardez vous êtes pensé moi ce que je fais, c'est je prends les blocs d'herbe et je fais ça. Regardez, on voit le truc comme ça, et vu que j'avais fermé à l'intérieur du bunker, je vais le faire pour le truc comme ça, c'est comme si là je l'avais fermé. Oui, C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Like, abonne-toi. Et je vous dis tchuss.